Nous voici au restaurant GF1 qui propose différents menus et pour travailler en fait au niveau mathématique les développements, la distributivité. Alors, vous vous souvenez sûrement qu'on avait vu cette figure, 4 fois la longueur de cette figure. Alors, cette figure, on veut donc trouver sa longueur, ce sera 4 fois. Et combien elle fait cette longueur Et bien, 3 trucs plus... 5, 4 fois, 3 trucs, plus 5. Certains d'entre vous avaient raisonné différemment et avaient dit, « Eh bien là, j'ai 3 trucs, 4 fois, en tout, à la fin, j'aurai 12 trucs. » Et le 5, il y est 4 fois, donc à la fin, j'aurai 20. Et on observe donc que la longueur de cette ligne peut se redire de deux manières. 4 fois 3 trucs plus 5, ou bien 12 trucs plus 20. C'est donc que 4 fois 3 trucs plus 5, c'est égal à 12 trucs plus 20. 4 fois 3 trucs, 12 trucs. 4 fois 5, ça fait 20. Et eh bien, c'est ça la distributivité. Revenons à notre restaurant, où euh, le menu 1 est composé de 2 hamburgers plus 3 frites. Et eh bien, ça, ça, ça va s'écrire 2 hamburgers plus... 3 frites. Le menu 2 est composé de 4 pizzas et 5 donuts. Le menu 3 est composé de 2 hamburgers plus 5 sandwiches. Oui, donc euh, S comme sandwich, H comme hamburger, Do, D comme donuts, P, pizza, F, frites. Vous pouvez l'écrire en entier, mais c'est quand même plus pratique de l'écrire juste avec la première lettre. Même si, du coup, il faut réfléchir un petit peu plus. Menu 4, 3 frites plus 4 sandwiches. Et à ce moment-là, arrivent Paul et Émilie qui achètent 2 menus 1. Donc 2 fois 2 hamburgers plus 3 frites. 2 fois 2 hamburgers plus 3 frites. 2 fois 2 hamburgers, et ben ça va en faire 4. Et 2 fois 3 frites, et ben ça va en faire 6. Et donc, 2 fois 2 hamburgers plus 3 frites, 2 fois 2 H plus 3 F, ça fait 4 hamburgers et 2 fois 3 frites, 6 frites. Puis viennent euh, Maxime, Karim et Abdel qui achètent 5 menus 2. 5 fois 4 pizzas et 5 donuts. 5 fois 4 pizzas et 5 donuts. Et bien 4 x 4 pizza ça va en donner 16 et euh, 5 x 5 donuts ça va en donner 25 et donc 5 x 4p plus 5d si vous préférez donc 5 x 4 pizzas plus 5 donuts et ben ça me fait 5 x 4 20 pizzas et euh, 25 donuts. Si c'est un peu compliqué, vous mettez la vidéo sur pause et vous reprenez ça tout tranquillement. Sinon, je continue. Parce que Gaël, Martine, Sophia et Joanne arrivent et ils achètent 4 menus 3. 4 fois le menu 3. Donc 4 fois 2 hamburgers plus 5 sandwiches. Et ce qui va donner, donc, 4 fois 2 hamburgers, ça en fait 8. Et 4 fois 5 sandwiches, ça en fait 20. Et donc, on peut écrire que 4 fois euh, 2 hamburgers plus 5 sandwiches, c'est égal à euh, 8 hamburgers plus je vois plus bien ce qui est écrit là mais c'était 4 fois 5 sandwichs, donc plus 20 sandwichs. et puis enfin vient Jean-Marc Claudia qui achète 2 menus 4 2 fois le menu 4 2 fois ah tiens il y a une petite erreur là que je corrigerai sur votre feuille euh, bah ça tombe bien du coup vous débrouillerez deux fois 3 frites plus 4 sandwichs et vous chercherez ce qui correspond ici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 ça veut dire qu'on va vous demander de faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que développer, développer, distribuer, on peut dire que c'est la même chose. J'ai la formule et je vais la développer. Et bien, factoriser, c'est j'ai mon développement et je vais revenir en arrière sur la formule. Par exemple, j'ai mon développement. Vous voyez, là, il n'y a pas de parenthèse. Et ici, il y en a des parenthèses. Parce que 3 fois pl A plus 3 fois B... On dit qu'on met 3 en facteur commun, le nombre qui est com commun devant, facteur de A plus B. Le facteur commun, donc ce qui s'appelle le facteur commun, c'est le 3, c'est celui qui est tout seul là. Et c'est celui qui est, vous voyez, dans les deux côtés de l'expression littérale. Ici, 5 fois quelque chose plus 5 fois autre chose doit donner 5 fois m plus n. Et bien 5 fois m plus 5 fois n. Le facteur commun, c'est ben, je vous laisse trouver. Euh, voilà la suite, et puis voilà euh, bon, vous chercherez à comprendre un petit peu le 1 CP, le 2 CR, euh, vous regardez ce que vous avez là et vous essayez de comprendre ce qu'il faut faire. Ça se termine avec des mots cachés, et ben euh, voilà, ceux qui sont sur ordinateur ils verront comment ils, ils font ces mots mystères et ceux qui sont sur iPad ou téléphone, ils feront aussi comme ils le sentent. Bonne journée